Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette mini vidéo, nous allons apprendre à réaliser une petite texture qui sera présente sur notre petit personnage. Alors, pour réaliser cette petite texture, j'ai décidé d'utiliser le logiciel payant euh, Illustrator. Alors, pour l'utiliser, on va tout d'abord créer un nouveau projet en panneau File, New. Niveau config, on va laisser le Web Ledge à 1920 x 1080. Ensuite, on va cliquer sur « Créer » ici. OK. C'est cool. Par la suite, on va maintenant créer une forme, un « Shape », une forme « Ellipse ». On va faire un glissement comme ça. On va modifier la couleur de remplissage. Pour mettre une couleur noire, du coup, on clique là. On double-clique. Ici, on va mettre la couleur noire. On clique sur « OK ». On va maintenant réaliser le petit sapin. On va utiliser l'outil plume qui se trouve ici en haut. On va tout d'abord créer des points comme ça pour donner la forme d'un sapin de Noël. Ok, on va continuer avec comme ça ici. Je mets un ici, je mets l'autre là. Donc ici. Là, ici, là, là, et ici. On va maintenant améliorer un tout petit peu la forme générale de nos sapins. Du coup, on va sélectionner cet outil ici qui est toujours un outil plume et outil plume keuf. On va dire ça comme ça. Et on va un peu déplacer certains point de contrôle comme ça ici en haut on va un tout petit peu déplacer ici on va déplacer lorsque tout est ok on va maintenant placer notre notre petit sapin euh, au niveau de notre cercle alors ici je vais encore effectuer une toute petite modification comme ça Ici, je vais un peu déplacer ça comme ça, ici également, et ici, je vais un peu déplacer ça comme ça. Ok. Je vais modifier la couleur de remplissage afin de mettre une couleur blanche pour différencier le noir du blanc avec euh, le noir du siècle ici. Ici même, je peux également modifier la couleur des bordures en cliquant ici et en la supprimant, ou en modifiant tout simplement en cliquant là. Mais ici on va tout simplement la supprimer On va placer notre sapin Là au milieu On va retirer comme ça afin qu'elle puisse dépasser Le cercle ici en haut On va faire de même en bas pour qu'elle puisse dépasser Le cercle comme ça Ok euh, On va un tout petit peu scaler Pour que ça ne touche pas les bordures De notre cercle Ok là c'est super Et maintenant ce qu'on va faire C'est supprimer la forme euh, du sapin, de Noël, du siècle. Pour faire ça, on va utiliser euh, une option présente dans Illustrator qui est un peu comme le modifier boolien. Alors, pour l'utiliser, on va tout d'abord euh, l'afficher dans les fenêtres ici en gros. C'est un panneau qui est masqué de base. Euh, là, euh, on le voit dans mon, sur mon interface parce que je l'ai activé. Alors, si je veux que pour l'activer, il faut aller euh, dans Windows et cliquer ici sur Path, Field Finder. Cliquez okay, là, si je décoche là, il va disparaître. Si je reviens ici, je suis pas dans Windows et je recoche, il réapparaît. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer la forme du sapin de Noël sur notre forme cycle. Du coup, on va sélectionner tout d'abord le cycle qui sera le parent. Ensuite, on va sélectionner le petit sapin, celui qu'on veut supprimer. On va cliquer ici et voilà. Maintenant, on a un nouvel objet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 une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir euh, le shielding de nos personnages. Ciao